Yo les potos, c'est Ross, j'espère que vous avez tous la forme. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo vite fait, parce que je l'avais déjà fait une fois sur la présentation des produits, mais comme on trouve des nouveaux produits très intéressants, j'ai fait, fait une petite mise à jour et je vous en fais donc une nouvelle pour vous montrer exactement ce que j'utilise en intégralité de tous les produits euh, pour ma moto entière, euh, quand je vais à l'entretenir euh, de partout donc ça s'adresse surtout à des, à des permis à deux des gens qui commencent la moto bon, même pour des, des gens qui ont l'habitude Après hein, tout, on découvre toujours de nouveaux produits moi ça fait pfiou, je sais pas combien d'années et, euh, et je, quelquefois je découvre des nouveaux produits je dis ah, tiens celui-là il est plus intéressant qu'un autre bon, voilà. Alors, on va commencer donc par étapes, je vous fais produit par produit, alors le premier, alors c'est un tube euh, de graisse silicone, c'est de la graisse verte, alors la graisse mécanique, alors ça je l'utilise quand je dévisse mes, mes vis, mes écrous, tout ça, je remets un petit peu de graisse, euh, tout ce qui est engrenage ou tout si j'ai des, des engrenages à sortir par exemple voilà ça c'est de la graisse elle est très bonne parce qu'elle est euh, déjà elle a très très bien même à la chaleur et le tout elle ne coule pas elle, elle se désintègre pas désagrège ou désintègre désagrège, désagrège pas désintègre, ça. désagrège pas et euh, elle ne perd pas son, son pouvoir euh, graissant et en plus elle protège de l'humidité et que l'humidité euh, donc euh, pénètre c'est vraiment vraiment vraiment bien c'est une des meilleures graisses vous pouvez' l'avoir soit comme ça soit en pot en gros pot je les deux de j'en ai j'en ai deux tubes plus un gros pot je l'utilise depuis des années que ce soit en motocross en supermote euh, ou en, en enduro euh, également mais en moto de route c'est très très très très bon parce que vous savez des fois les, les vis quand vous quand vous les sortez ça a tendance à comme ça peut un peu se rouiller ou s'oxyder vous, vous, vous, vous le plongez un petit peu dans la graisse comme ça et vous revissez vous, vous, vous, vous essuyez le surplus qui ressort c'est excellent ça c'est vraiment si vous sortez votre roue pour les axes de roue les, les barres qui passent vous savez euh, au niveau de la roue arrière et tout ça vous pouvez la graisser avec ça c'est vraiment vraiment tout ce que vous avez besoin de graisser avec de la graisse ça. de toute façon ne graissez pas la chaîne avec ça, pas que ça, ça ne pourrait pas protéger bien au contraire, c'est que ça va faire des pâtés ça va vous coller plein de merde c'est pas bon hein, c'est pas fait pour mais à la base par exemple si vous voulez glisser une moto en hivernage par exemple et que vous avez besoin de protéger votre chaîne qu'elle rouille pas pour qu'elle s'oxyde pas tout ça vous la, vous la badigeonnez complètement de cette graisse verte là euh, ça protégerait complètement le lithium c'est fait voilà ça protège donc de l'humidité alors ça c'est la première après le second alors soit vous j'utilise la wd 40 au silicone ou j'utilise du facom voilà, ça comme lubrifiant silicone. C'est tout ce qui est joint, caoutchouc, plastique. Euh, alors là, c'est facile. C'est jeunes dans toute la moto. Euh, aussi bien les plastiques euh, là euh, que les que les durites euh, de moto. Euh, Par exemple, je vous montre. Mmh. Par exemple, mes durites là. Euh, les, les joints du, du moteur, euh, les, petits, les petits câbles comme ça, là au niveau du par exemple de là où il y a l'embrayage, voilà, je mets un petit peu comme ça un petit peu comme ça, euh, les commandes, par exemple là au niveau du c'est là où il y a une, du frein avant à côté, là où ça fait ça il y a un petit joint ici, voilà j'en mets un petit peu dedans, voilà ça permet de, de protéger voilà vous voyez, attendez je ne sais pas si on voit bien, il y a une espèce de petit joint dedans voilà vous pouvez protéger ça euh, les plastiques enfin euh, bref puis tout ce qui est à base de plastique caoutchouc tout ça c'est excellent ça vaut 6 euros 90 en bon, plus c'est la qualité toujours facom moi je suis que ça soit outil et tout je suis vraiment un pro facom à mort euh, j'adore facom c'est vraiment une marque qui m'a jamais jamais jamais déçu euh, que ce soit en outil en produit c'est vraiment excellent ensuite en chaîne alors ça attention hm. C'est excellent, c'est la très très très bonne euh, euh, huile. Mais euh, à la base c'est fait pour les vélos. Ça j'utilise par exemple si euh, la chaîne je ne l'utilise pas pendant un moment. Par exemple si la moto je ne l'avais pas tournée par exemple pendant trois semaines, voilà, je la badigeonne avec ça aussi. Alors, par contre, si vous comptez, si vous comptez rouler avec en moto euh, et la mettre ça, non parce que ça va gicler de partout, vous en avez plein de moteurs, enfin ça, par euh, centrifuge comme ça, ça, ça vous en avez de partout après vous allez même croire que vous avez des fuites d'huile sur votre moteur en vérité non c'est parce que l'huile a tellement giclé de partout que, que ça, vraiment, ça coule le long du moteur et ça descend en bas vous allez dire putain j'ai des fuites d'huile je hein. ne compte pas du tout ça vient simplement de lui donc c'est la très bonne huile très très bonne mais pour de la moto non ou alors comme je dis, moi je l'utilise pour ma chaîne de moto oui mais si elle ne tourne pas pendant un moment ça protège très très bien enfin je vous le montre toujours voilà. c'est de l'huile fine fin, comme je le pose ensuite alors, les Luports, ça joue entre ça présente plus, un hein, moto nettoyant frein, un frein, euh, comme ça s'appelle, disque de frein et trier de frein. Hein, bon, hein, c'est un dégraissant aussi, donc vous pouvez l'utiliser même pour le moteur, hein, par exemple si vous avez de, de, de l'altress qui s'est mis dessus, ou de l'huile ou je sais pas. Voilà, c'est un dégraissant. Euh, ça fait des années, des années, des années que je l'utilise bien motocross, quand il y un super C'est un incontournable. C'est comme la WD40 standard. Il euh, n'y a pas mieux. Voilà, Ni plus ni moins, il n'y a pas mieux c'est un très très bon produit petit petit truc quand vous passez ça sur les étriers euh, si ça couine après ou ça fait... Ça, c'est normal parce que l'étrier est humide donc il faut attendre 24 heures que ça sèche c'est pas le produit qui fait... c'est pas graissant quoi, au contraire ça dégraisse ça dégraisse bien bien bien voilà, élimine l'huile graisse, saleté, liquide de frein, tout ça voilà, c'est vraiment excellent c'est ni plus ni moins, c'est vraiment le top c'est le top du tout voilà ensuite comme euh, toujours pareil, euh, lubrifié nettoyé en contact. Alors, ça c'est pour tout ce qui est électrique de votre moto. Euh, une fois par an, ce que je fais, c'est que je débranche les cosses, tous euh, les connexions, euh, Je débranche la batterie, hein. je, je la débranche vraiment du courant hein, parce qu'il ne faut pas faire pas ça quand, quand c'est sous courant. Hein. Euh, je mets ça de partout dans les connexions, je laisse bien bien agir pendant euh, un quart d'heure, une demi-heure. Après, je passe un petit coup de soufflette dedans pour qu'il ne reste plus de produit, je rebranche et puis voilà. Une fois par an, je fais ça. Ça évite que ça s'oxyde. Voilà, tout simplement, ça évite que les connexions s'oxydent. Ouais, vous pouvez passer aussi sur les connexions de la batterie, euh, de partout, mais n'oubliez pas de débrancher, hein, de, de... que la moto ne soit plus sous, sous tension. Mais voilà, a... c'est vraiment un incontournable aussi. Euh, je l'ai toujours utilisé, j'en ai qu'à même féliciter C'est vraiment, vraiment le top. Voilà. des, des protège, rétablit les contacts. Voilà. C'est vraiment le top. Ouais. Après, je présente plus hein, WD-40. Hein, bon, voilà WD40, moi je l'utilise surtout pour ça, le WD40 je vais vous montrer, je le mets sur, je ne le mets pas sur les, sur les peintures parce que j'ai toujours peur que la peinture après ça euh, bouffe, si jamais. Voilà, moi le WD40 je l'utilise pour le bras oscillant, pour le nettoyer, euh, pour qu'il s'approche mon échappement, le moteur aussi comme ça, euh, voilà, les, les, tout ce qui est métal comme ça, le, les, voilà mais pas sur les peintures, enfin, j'évite, il y en a certains qui me disent oh, ça fait rien moi je préfère éviter que ce soit plastique ou peinture, euh, voilà je préfère éviter, on ne sait jamais, parce que ça, ça supprime les grincements et tout ça et donc euh, regardez, ça dégrippe les pièces rouillées j'ai le chopper qui a un petit peu d'acide quand même, donc je préfère éviter voilà je passe aussi sur l'échappement sur mes collecteurs là, d'échappement euh, c'est pour ça qu'ils sont toujours bien bien bien brillants voilà, ça permet de, de bien les nettoyer un incontournable aussi ça. alors le s'appelle le qui silicone c'est de la graisse silicone alors là c'est vraiment le, le top du top c'est euh, de la graisse blanche comme ça voilà c'est vraiment euh, comme la vaseline quoi et ça je l'utilise uniquement à un seul endroit c'est quand je j'enlève voilà mes caches poussières ici mes protections de cache poussière après vous avez le, donc le, le cache poussière en lui-même je l'enlève je nettoie bien et je graisse à l'intérieur voilà avec ça avec la graisse silicone je graisse à l'intérieur c'est pour que mes joints spi soient toujours graissés. voilà qui ne craquelle pas donc du coup et ça tient énormément d'une révision je dirais d'un entretien à un autre ça, la graisse ne bouge pas c'est vraiment le top je déconseille par contre d'utiliser ça si vous faites de la motocross ou de l'enduro. Parce que, alors là, je vous dis pas, les caillasses et les merdes qui vont se foutre dedans. Parce que vous les avez sur les, les bras de fourche en bas. La merde va se coller et ça remonte quand vous pompez comme ça. Et donc, du coup, la terre va se coller à la, à la graisse et les caillasses et ça va faire une pâte à rôder. Ça vous bousille les joints à spi en a rien de temps. Là, à ce moment-là, je vous conseille plutôt de passer ça sur les joints à spi. Si vous faites de la motocross ou de l'enduro pas de graisse jamais mais sur une moto de route oui vous pouvez parce qu'il y a pas il y a très peu de, de cailloux hein, je dirais de terre voilà. donc voilà j'utilise ça je vous montre bien si vous le trouvez sur amazon voilà ça à ça ensuite alors pour ma chaîne moi j'utilise ça c'est de la graisse moto euh, michelin alors, euh, là, y a, y a, c'est une des meilleures graisses que j'ai vu actuellement. Déjà, elle vaut pas cher. Elle ne vaut que 10 euros le, le, le, les 400 ml. Vous le trouvez facilement en magasin, même en grande surface. Alors, il a du plus et du moins. Le plus, c'est qu'il a une adhérence de malade. Il a une adhérence de malade. Ça fait comme une espèce comme du chewing-gum, on dirait. Ça fait vert. C'est une, une espèce de graisse verte qui se met dessus. Ça adhère à mort dans les maillons. Ça pénètre de partout. C'est vraiment, vraiment le top. Et votre chaîne, elle est vraiment protégée. Vous le sentez, elle est protégée, la chaîne. Il y a un seul bémol. C'est que ça a plutôt enterré que ça, que d'attendre 24 heures, que ça sèche bien, que ça peine une idée. Parce que si tu t'as mis à rouler tout de suite, tu en as deux partout, tu en as. Et, et je peux vous dire, moi, que c'est une graisse qui est sacrément adhérente. J'en ai eu dans les bras oscillants et tout ça. Putain, pour l'enlever, pour je te dis pas. Hein. J'étais obligé de prendre la WD40. Hein. Ah, je peux te dire, moi, que ça, ça, ça adhère. Pour adhérer, ça adhère. Hein. Mais, voilà, pas cher, très efficace et il reste bien. Moi, je vous le conseille. Voilà. Ensuite, pour terminer, pour tout ce qui est cuir... Je suis bien les cœurs de ma veste ou les, mes gants ou même les, les sels. Voilà, d'uréna pur, baume d'entretien, qualité supérieure. Voilà. C'est vendu avec des petits tampons comme ça. Voilà. C'est pas cher, euh, ça fait très très très bien le job. Voilà, le Ner c'est vraiment vraiment vraiment vraiment de la qualité. Moi, je, je, je l'ai fait des années des années que j'utilise, je, je graisse ma chaîne, je graisse... Euh, voilà, euh, les commandes aussi pas les commandes les poignets un petit peu et, euh, et, mes, et mes vestes et tout mes gants c'est vraiment vraiment de la qualité voilà je vous ai fait le tour de tous mes produits <rire> ils sont là tous mes produits je crois que j'en ai fait d'autres encore mais je les plus euh, c'est un peu le bordel voilà comme je dis la WDK, le la graisse silicone la graisse lithium vous pouvez l'avoir en pot hein, comme ça voilà donc voilà c'est des huiles et de refroidissement. Enfin, pas... Donc voilà. Là, je regarde toujours. Non, voilà, j'ai pas oublié d'autres produits hein, que j'utilise. Petit truc, petite précision, euh, tu vas me dire avec quoi tu nettoies ta chaîne. Ça. Euh, voilà, c'est le dernier produit, peut-être que j'ai oublié de vous préciser. Je viens d'y penser maintenant. Voilà. Pétrole désaromatisé. Avec du pétrole désaromatisé. J'utilise ça pour nettoyer ma chaîne. Bon, ni plus, il euh, n'y a rien de particulier, rien euh, de sophistiqué que j'utilise. C'est ça. C'est avec une brosse, euh, une brosse à dents et tout ça. Et voilà. Donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous laisserez vous aussi vos commentaires hein, pour voir si, les produits que vous utilisez. Moi bon, en tout cas, c'est ce que j'utilise. Et puis bon, écoutez, jusqu'à présent, j'ai jamais eu un, pro un problème. Regardez, elle est toujours impeccable, elle est toujours bien, bien clean. Comme il disait dans le film euh, euh, Mad Max sur E-Road elle, elle est toujours chrome. <rire> <rire> donc voilà, bon écoutez je vous laisse, aujourd'hui je vais recevoir mes gants Honda, là j'avais mes gants Alpinestar, je vais recevoir les gants Honda la nouvelle collection 2023, je les avais commandés depuis deux mois, et là ils ont été, ça, ils ont été expédiés je vais les recevoir aujourd'hui, je vous ferai une vidéo de présentation et une petite vidéo short pour les montrer vite, allez, ciao ciao les gars et merci